Au confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, laissez un message après le bip. Au confins de mon confinement, je suis face à une situation étrangement familière. Ma famille s'étant entretuée, je suis habitué à la menace de mort quotidienne. Du temps où j'habitais chez mes parents, je pratiquais la distanciation sociale pour protéger mon entourage d'une balle perdue. J'ai grandi avec ce « memento mori ». Cette expression de l'antiquité romaine signifie « rappelle-toi que tu vas mourir » alors fais un bon usage de ta vie. J'ai donc du mal à comprendre ce mouvement de panique présent à la télévision. Le bilan humain de cette pandémie est bien sûr dramatique, mais on dispose d'outils pour se sortir méthodiquement de cette situation. On a la chance de disposer de vulgarisations scientifiques pour adopter des bons comportements en ayant une vision claire et mesurée de la situation. Le fait que cette expérience soit collective et les moyens de communication modernes permettent de rompre l'isolement et d'être accompagné dans les moments difficiles. Au contraire, ce que je trouve compliqué, c'est le retour à la vie normale. J'ai moins d'expérience en la matière. Dans un contexte pacifique, il n'y a pas de conseil scientifique ou de soutien globalisé pour faire face à son quotidien. Il faut y aller au feeling. C'est bien plus fou, bien plus subtil. J'appréhende souvent d'être maladroit ou inadapté. Cette inquiétude est disproportionnée. Depuis que je suis coincé à domicile, j'échange beaucoup avec mes voisins. On passe chaque jour plusieurs heures ensemble à papoter, à faire des activités en groupe qui respectent les distances de sécurité dans notre jardin partagé. J'ai moi aussi mon lot de peurs irraisonné et je tenais à vous les partager pour les extraire du confinement de ma pensée. Au confin du confinement moi c'est Maureen Gam et ici à Bafoussam de mon côté je évite à saluer les gens je sais vraiment que euh, de pour nous on ne peut pas lutter contre le covid-19 euh, seulement seul nous nous essayons aussi pour euh, laver les mains couramment avec euh, le savon avec de beaucoup de l'eau nous utilisons aussi le gel je fais la sensibilisation de euh, du covid-19 à beaucoup de personnes qui ne sachent pas ou qui ne prennent pas en sérieux que cette euh, maladie, cette épidémie est vraiment réelle. Donc, je fais de mon mieux pour sensibiliser et pour aussi éviter de ne pas recevoir cette maladie dans mon corps Au confin de mon confinement, je me suis remis à parler de Gaga. Alors, pour éviter d'attraper ce virus qui est pire que la castapiane, quel conseils mes blés Alors, tu regardes les gens uniquement par le cafuron, Tu biques plus personne. Tu clonques plus. Tu bois des canons et tu manges des barabandes du jardin. Et surtout, reste chez toi, mon blé. Fouillant, reste chez toi, mon blé. Au confin de mon confinement, euh, je dirais que le confinement là est une chose utile et rentable et très avantageuse aussi. Ça nous permet de nous rapprocher davantage de nos enfants, pour les encadrer aussi à la maison parce que nous pensons encore beaucoup plus de temps avec eux. Nous sommes nous, des acteurs du système éducatif. Il faut qu'on pense aussi à nos enfants, à nos élèves, parce que nous restons quand même 50 jours sans faire les classes pour les enfants. Et vous savez que les enfants vont désapprendre les élèves. Alors là, voilà pourquoi j'ai choisi dans mon confinement de travailler avec les parents dans la version électronique, dans le workshop, pour balancer des exercices et permettre pas, aux enfants aussi à la maison de travailler, n'est-ce pas, de faire des exercices. Et aussi, souvent, comme le confinement n'est pas général, de faire un déplacement utile à l'école et faire en sorte que les, enfants, les parents puissent passer à l'école un à un et prendre, n'est-ce pas, une version physique des exercices qui pourront, n'est-ce pas, donner à leurs enfants à la maison. Merci et à bientôt.